Bonjour tout le monde, aujourd'hui on va faire un petit unboxing et on va déballer ensemble le nouveau micro que je me suis acheté qui n'est autre qu'un micro cravate c'est un micro de la marque Rode, il s'agit du Smartlav Plus qui est assez sympa, vous allez le voir dans cette vidéo on va le tester après ce petit unboxing comme vous pouvez le voir, ce micro permet en fait d'enregistrer tout simplement sa voix directement sur notre smartphone donc en fait il n'est pas relié à un boîtier ou tout simplement à votre réflexe il est directement relié en prise jack, enfin par prise jack à votre smartphone et ça vous permet d'enregistrer directement votre voix dessus, ce qui est plutôt pas mal dans le sens où ça vous évite d'avoir un gros câble qui traîne jusqu'à votre réflexe ou bien tout simplement de payer le prix pour avoir un boîtier sans fil. Et donc, dans cette boîte, on retrouve tout d'abord un petit, euh, une petite sacoche, tout simplement, voilà, estampillée Rode, plutôt jolie, hein, de, bonne de bonne fortune, disons, euh, assez sympa, voilà, c'est toujours cool de, de, que ce soit fourni avec, tout simplement. Dedans, évidemment, on va retrouver de la paperasse, donc euh, de la paperasse qui va tout simplement nous expliquer bah, tous les trucs qu'il faut savoir sur le micro, comment l'installer, etc., tout ça en plusieurs langues, bien évidemment, comme à chaque fois, hein, vous êtes habitué, je pense, si vous avez déjà fait des achats de ce genre. Et donc continuons à l'intérieur de cette petite sacoche. On va retrouver les petites billes, là qui, qui, je ne sais pas trop à quoi ça sert, je crois, je crois que c'est pour garder les, les choses au sec. Plus rien dans le, le petit, la petite sacoche. Et donc on continue tout simplement sur les éléments qui vont nous intéresser. Ici nous avons notre petite fixation qui va nous permettre d'accrocher le micro tout simplement à nos vêtements. Voilà. Donc Vous verrez ça tout à l'heure dans la petite démonstration. On a également une sorte de petit scratch fourni avec, donc ça c'est plutôt pratique pour le cable management. Et enfin, voilà, le plus important, j'ai envie de dire, le micro avec sa prise jack et son embout, bah, avec la petite bonnette, n'est-ce pas, qui, qui protège du vent. Donc maintenant, on va voir un petit peu comment il faut s'y prendre pour le monter, tout simplement pour le mettre en place, quoi, entre guillemets. Donc tout d'abord, bah, retirez la petite bonnette coupe-vent, donc délicatement. Hein. Euh, ensuite, vous allez glisser donc, le micro dans cette petite boucle en métal. Voilà, Vous faites une petite pression avec vos, avec vos pouces très musclés, n'est-ce pas, et vous insérez le micro dedans, comme ça. Ensuite, le but, ça va être de faire une sorte de boucle avec les câbles. Donc, vous ouvrez la petite pince et vous faites passer le, le câble comme ça dedans. Une fois le câble installé du premier côté, il va falloir le refaire boucler une seconde fois. Ici, il y a une sorte de petit, euh, une sorte de petit emplacement dans lequel vous pouvez clipser le câble. Donc, allez-y, voilà, vous donnez des petits, euh, des petits coups comme ça, il faut, faut pousser un petit peu et euh, ça finit par rentrer. Et donc, voilà, vous avez votre petit micro-cravate qui est quasiment prêt. Il suffit de rajouter la petite bonnette que nous avions enlevée au début. Voilà. Maintenant que le micro est prêt, il ne reste plus qu'à l'installer sur vos vêtements, voilà, parce que c'est le but d'un micro cravate. Donc, déjà premier conseil, essayez d'avoir des vêtements adéquats pour ça. Moi j'ai un polo donc ça passe plutôt bien, voilà, donc je fais passer le câble à l'intérieur, pour pas qu'il se voit tout simplement. Et une fois que c'est fait, il n'y a plus qu'à accrocher votre micro avec la petite pince, afin que ça reste bien en place et que ça ne se voit pas trop. Une fois votre micro installé, bien évidemment, il va falloir enregistrer. Et pour ça, moi, je vous conseille d'utiliser une application sur votre téléphone Android ou iOS. Les deux fonctionnent. Sur iOS, on a Rode Rec, qui est une application créée par Rode. Et donc, ça marche plutôt très bien. Et ici, sur Android, je vous propose Smart Voice Recorder, qui marche également assez bien. Voilà, donc vous n'avez qu'à cliquer sur Record et vous pouvez parler tranquillement. Une fois que c'est terminé, vous cliquez sur Terminer et vous pouvez donner un nom à votre enregistrement. Chose importante aussi, je vous conseille d'aller vérifier dans les paramètres de votre application que vous enregistrez bien en 44 000 Hz, histoire d'avoir une qualité maximale. Et bien voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir. Laissez un petit « j'aime » sous la vidéo, ça fait toujours plaisir. Et laissez-moi éventuellement un petit commentaire pour me dire bah, ce que vous en avez pensé. Qu'est-ce que vous avez pensé de la qualité du micro, par exemple Est-ce que vous trouvez que c'est un bon rapport qualité-prix Je vous rappelle que le lien pour l'acheter est dans la description, si ça peut vous rendre service. Et dans tous les cas, moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye tout le monde